Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Au fil du temps, l'histoire des Vandoul et les Vandoul eux-mêmes ont beaucoup évolué, mais les développeurs ont su trouver un style parlant à tout le monde et évoquant la menace que représentent les Vandoul. Maintenant que le style est défini, il peut être appliqué à toute la flotte. Pour ce faire, une librairie des matériaux Vandoul doit être créée. Vous pouvez apercevoir cette librairie dans ce niveau de test qui référence de nombreux matériaux. Les inspirations pour le style Vandoule sont très variées. Elles peuvent provenir de différents films d'horreur, d'insectes trempants, voire même de créatures marines. Toutes ces références confondues ont été utilisées pour l'intérieur du kingship, qui est devenu le point de départ pour les autres vaisseaux. Concernant le Blade, qui est un chasseur léger, il fallait qu'il ait l'air agile et de posséder un blindage léger. Contrairement à la version du PU, la version du Squadron 42 possède un cockpit complètement différent, étant donné qu'il est adapté pour un Vendoule et non pas pour un humain. Les Vendoules, contrairement à nous, s'installent en quelque sorte comme s'ils étaient sur une moto, ce qui a participé à donner son style d'oiseau de proie au vaisseau. Puisque si vous regardez principalement vers le bas, vous voudrez approcher votre proie depuis le dessus. C'est pour cela que la partie la plus blindée se trouve sur le dessus du vaisseau, là où le Vendoule n'a que peu de visuel, contrairement au-dessous où il verra les menaces arriver. Cette idée s'est ensuite répandue sur tous les autres vaisseaux. Concernant les armes, les Vandals les créent à partir de différents composants qu'ils récupèrent. D'ailleurs le problème avec l'ancienne version du site était que ces armes faisaient partie intégrante du vaisseau. Et ce problème devait être absolument réglé pour la nouvelle version. A contrario, les artistes voulaient absolument conserver l'asymétrie, qui faisait pleinement partie de son identité, tout en lui donnant un aspect plus équilibré, quitte à devoir excentrer son cockpit. Bien sûr, comme c'est un combattant moyen, il faut aussi s'assurer qu'il ait l'air plus armé et mieux protégé que le Blade. Concernant le glaive, les designers voulaient qu'il se détache du style du Sight pour qu'il ne donne pas l'impression d'avoir juste une aile supplémentaire. Donc bien qu'il conserve un style visuel proche des autres, il possède sa propre patte. Pour ce vaisseau, ils ont essayé d'accentuer un peu plus le ressenti d'oiseau de proie qui se dégage des chasseurs. Voilà donc un petit aperçu des vaisseaux que vous pourrez croiser dans Squadron 42 et les développeurs sont très enthousiastes à l'idée de mettre à jour le style des Vanduuls. Passons maintenant au Sprint Report Commençons avec l'amélioration des IA de combat. Ce que vous voyez ici est un test de rechargement des armes par les PNJ qui implique un comportement associé. Tout comme les joueurs n'ont pas de munitions illimitées, les PNJ ne doivent pas en avoir non plus. Dès qu'un chargeur est vide, le PNJ recharge son arme. Mais cela implique différents comportements en fonction des PNJ. Par exemple, ils peuvent fuir le combat pour aller chercher des munitions supplémentaires avant de repartir à l'assaut. C'est une petite étape, mais qui combinée à toutes les autres améliorations contribue à une meilleure immersion. Concernant les vaisseaux, vous aurez peut-être noté que la série 100i a fait son apparition sur la roadmap pour la 3.11. Le vaisseau est actuellement en phase de Greybox, ce qui veut dire que le vaisseau commence à prendre forme. Et si elle est validée, le vaisseau passera en Final art, où tous les détails, les textures et l'équipement seront ajoutés. Mais il n'y a pas que les nouveaux vaisseaux qui reçoivent de l'attention, puisqu'un nouveau compartiment est en train d'être testé sur le Gladius, vous permettant de ranger des armes et de l'équipement. Ce qui sera particulièrement utile dans Squadron Carn 2. Mais il n'y a pas que l'extérieur qui est concerné, puisque son tableau de bord est aussi retravaillé, comme vous pouvez le voir sur ces images comprenant une modification des boutons pour préparer l'arrivée des interactions de cockpit. Bien que le rack d'armes devrait faire son apparition en 3.10, l'interaction de cockpit est prévue pour le prochain trimestre. Nous avions déjà pu voir quelques aperçus des modules de station qui arriveront en 3.11, mais voici une présentation un peu plus poussée du module de raffinerie. Ces modules qui occuperont un espace séparé du reste de la station vous permettront de raffiner votre minerai et de prendre des missions liées à ce gameplay. Et si vous êtes frileux, vous pourrez vous réchauffer près du fourneau crachant et vapotant des germes de feu et de fumée. En parlant de feu, les développeurs continuent d'améliorer la génération de feu, qui peut désormais gérer la température, la fumée et le carburant, tout cela par entité. Ce qui veut dire que le feu pourra être généré de manière systémique sur différentes entités du jeu. Le feu et la fumée que vous voyez ici sont directement générés depuis la surface de la géométrie. La prochaine étape pour les équipes est de permettre la propagation du feu depuis des voxels jusqu'à une entité et vice-versa. C'est l'outil rêvé pour les pyromanes. Et justement, puisque nous parlons de Pyro, vous pourrez admirer ici la planète Pyro 2. D'après le lore original de la planète, elle était extrêmement riche en minéraux et était complètement pied de ses ressources suite à un raid, laissant une planète vide et abandonnée. Et Siegy va peut-être devoir revoir sa copie concernant l'histoire de la planète